Comment résumer l'étonnement de, de, de Céleste qui vient visiter notre planète Donc, c'est vrai qu'il vient d'un petit astéroïde qui est très très différent du nôtre. Je dirais qu'il vient dans une démarche d'ouverture et aussi de, de curiosité, parce que lui, son objectif, euh, la, la vie est très calme sur son astéroïde. Et ce qu'il souhaite, c'est trouver des idées pour réenchanter un peu le, le regard de, des, des citoyens de, de, de sa planète. Donc, il est là avec un esprit vraiment très très ouvert. Alors de quelle manière euh, on peut voir notre monde hein, euh, Est-ce qu'on voit tous ces aspects négatifs ou ces, ces aspects positifs C'est vrai qu'avec Guy, euh, dans ce livre, on n'a on pas particulièrement voulu porter de, de jugement. Euh, on a fait des constats, on a regardé euh, comment était la société actuellement, d'où est-ce qu'on venait. Bon, ça nous arrivait de prendre de temps en temps position hein, sur des choses comme l'environnement, voilà. Mais euh, l'idée, c'était surtout d'arriver à des constats qui permettent aux gens de se questionner et de leur permettre d'imaginer leur futur, leur après. Il faut retrouver un peu de, de, de raison et, et un peu de lenteur, parce que plus on court, en fait, moins on a de temps. On est toujours sur bouquet, en retard, et les, les progrès ne nous permettent pas de, de gagner du temps. Ce qui est paradoxal avec la période qu'on vient de connaître, les, les trois mois de, de confinement, c'est que ça nous a permis de, de nous arrêter et de façon assez, assez brutale, mais c'est aussi une opportunité pour, pour réfléchir. Et aujourd'hui, la, la question, c'est est-ce qu'on va redémarrer billes en tête, comme si rien ne s'était passé ou au contraire, est-ce qu'on va essayer de redémarrer avec des objectifs de développement qui soient plus vertueux et plus solidaires Alors, quel est le rôle de Pitacus Pitacus, ce qu'il faut savoir, c'est que dans le livre, c'est l'oncle de Céleste. Pitacus, c'est un peu le sage, celui qui guide Céleste tout au long de sa vie et c'est lui qui lui permet d'aller découvrir une nouvelle planète pour aller aider ses semblables. Donc, il a vraiment ce côté. Euh, raisonné et accompagnateur de Céleste pour pouvoir lui permettre lui aussi de sortir un peu de, de cette torpeur euh, de, de la planète Unity. L'entraide est, est, est une des, des clés pour la, la survie de, de notre espèce, c'est parce qu'on ben, on est tous liés en fait sur la, sur la même planète et si euh, certains euh, s'accaparent les richesses au détriment des générations futures, si euh, les, les inégalités euh, persistent, Effectivement, ça ne crée que des tensions et que de la destruction. Donc il faut vraiment réussir à trouver ce bien-vivre ensemble. Alors, avant nous perdu la raison, quand on regarde un petit peu dans le livre, effectivement, on voit que notre société devient un petit peu plus folle, tout s'accélère. Et d'autant plus depuis la Seconde Guerre mondiale, même si on a fait tout ce travail d'aller voir un petit peu au fil des siècles, euh, elle a perdu la raison, mais en attendant, elle a des belles histoires et on se rend compte à chaque fois que c'est l'humain qui est là pour façonner, décider euh, un petit peu de, de notre futur. Alors pourquoi céder aux, aux pressions normatives de la tribu euh, On voit que la tribu, elle a, elle a énormément évolué hein, ces dernières années et il y a eu un, un façonnage complètement différent avec l'arrivée des, des réseaux sociaux qui ont calibré un petit peu euh, tout ça. On en parle dans le chapitre euh, avec le pan et le, et le selfiste, hein, justement, qui euh, ne voit euh, même plus euh, ses, ses congénères ou ses amis. Il ne, il ne souhaite qu'avoir que le reflet de sa propre image. Euh, et on voit que ces bah, tribus évoluent dans le temps. Et avec les grands GAFA, toutes ces grandes compagnies qui nous mettent tous ces euh, superbes services à disposition, on voit que petit à petit, si on veut s'exposer au monde, et bah, petit à petit, on donne de plus en plus de nos données personnelles. Donc la question qu'on qu pose euh, sous différentes facettes, euh, c'est justement quelle est la, la juste mesure entre vie publique et vie privée euh, et comment se rattacher au reste du monde ben, c'est vrai que parmi toutes les rencontres que va faire euh, Céleste, il va rencontrer des, des animaux très, très étonnants, notamment un pont qui est un pont selfiste. Donc il, va, euh, il passe son temps à, à se prendre en photo. Donc c'est vrai que c'est un peu un clin d'œil à notre, à notre société qui, qui est très, très euh, nombriliste. Mais heureusement, il rencontre un autre animal qui est un Saint-Bernard, qui lui est très, très généreux donc, euh, et qui va même lui sauver la vie. Donc c'est vrai que dans ce livre... On, on parle à la fois de ce côté égoïste et très très nombriliste, et aussi de ce côté utopiste et généreux, bienveillant. Et c'est vrai qu'avec Sylvain, notre objectif est plutôt d'aller vers le deuxième modèle. Alors notre caméléon hein, qui court après des chimères, qui veut devenir un super caméléon augmenté, euh, ce qu'il faut savoir c'est que euh, l'espérance de vie elle a, elle a quasiment triplé en 250 ans. Donc euh, quand on regarde, on arrive dans une société où l'homme devient un homme augmenté, euh, ce qui pose beaucoup, beaucoup de questions sur euh, qu'est-ce qui va se passer si on va vivre jusqu'à 200 ans Quelle est l'éthique derrière ça euh, Qu'est-ce qui fait qu'on est fondamentalement un homme euh, ou pas euh, si, on devient, euh, si, si on est capable de vivre jusqu'à 1000 ans, est-ce qu'on est réellement un homme dans la civilisation euh, dans laquelle on vit, euh, on vit actuellement Et puis euh, ça va aussi poser beaucoup de questions vis-à-vis -vis du pouvoir encore qu'on va donner à toutes ces grosses compagnies hein, qui font euh, des biotechnologies ou des Google qui se mettent aussi dans le domaine de la santé, euh, quel va être leur pouvoir vis-à-vis -vis des, des gouvernements. Il y a toujours un gros fantasme autour des robots qui, euh, qui peuvent faire peur. Ce qu'on voit, c'est que les robots sont vraiment là pour nous aider dans notre quotidien, et si on les construit, on les intègre dans notre société comme ça, ça va pouvoir permettre aux gens d'avoir moins de pénibilité dans beaucoup de, de travaux du quotidien, donc on est plutôt sur des robots assistants. Après, euh, on peut aller aussi dans un, dans, dans, à l'opposé, dans des robots qui prennent euh, le travail de tout le monde et, euh, et voire des robots qui font peur un petit peu à la Terminator. Et c'est vrai que ce n'est pas dans ce type de société qu'on a envie d'évoluer. La visite justement de cet œil neuf que représente Céleste, ça permet de poser un regard un peu différent sur notre société. Donc c'est un regard très très neuf et très curieux. Et en fait, c'est une incitation pour tous ceux qui vont lire ce livre à faire un pas de côté et à réfléchir au futur qu'ils souhaitent. Et le futur n'est pas imposé, ce sera le futur qu'on choisira tous ensemble. En fait, c'est l'histoire d'un anthropologue qui décide de cacher un un panier avec des fruits et il invite tous les enfants d'une tribu africaine à chercher ce panier et il leur dit le premier qui trouvera le panier pourra manger tous les fruits et là il est très très surpris parce que en fait tous les enfants se donnent la main et cherchent le panier ensemble. Et une fois qu'ils ont trouvé le panier, ils mangent tous les, les fruits qu'ils se, qu se partagent. Alors l'anthropologue est très surpris, il lui a dit « Mais pourquoi euh, il n'y en a pas un qui est parti pour essayer de trouver tout seul ?» Parce que les autres lui disent euh, « S'il y en avait un qui avait trouvé tous les fruits qu'il avait mangés, euh, tous les autres seraient tristes. » et Alors que là, bah, on, a, on a réussi à donner du, du bonheur à tout le monde. Le, le progrès, on le voit dans tous les domaines, que ce soit dans l'éducation, dans, dans la santé, dans, la, dans, dans le, de différents sujets, permet de, de sauver des vies, permet de, de vivre mieux, de vivre plus longtemps. Mais il faut effectivement que ce progrès soit, soit partagé, soit utile à, à tous, et non pas simplement une innovation pour l'innovation euh, qui, qui bénéficie qu'à qu quelques-uns et qui enrichisse quelques entreprises, toujours les mêmes. Alors s'il n'y avait qu'une chose à retenir euh, sur ce livre, bah, c'est justement ce qui fait que on, on, on est des humains, c'est ce que vient chercher Céleste, hein, c'est euh, la différence, c'est ce foisonnement. Donc moi je pense que euh, ce qu'il faut retenir de ce livre, c'est euh, faire attention aux autres, à la différence des autres, et comment on va s'enrichir grâce aux autres.